Salut les gars, c'est Olivier Fontenoy, bienvenue sur un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à tenir en équilibre sur son vélo. Je vous conseille déjà de baisser votre selle, utiliser des pédales plates, ça sera plus simple pour apprendre. Et on va attaquer tout de suite avec la première technique. Donc moi qui suis pédale droite devant, je vais tourner mon guidon sur la gauche comme ça, à peu près à 45 degrés. Ça va être la manière. Vous voyez, votre vélo, il tient déjà presque tout seul. Ce sera plus simple alors que si vous êtes droit, votre vélo, il va tomber tout seul. Donc tournez à 45 degrés, pédale à peu près à plat. On va se mettre debout sur son vélo les jambes assez tendues, l'erreur principale c'est souvent d'avoir vos fesses comme ça trop en arrière, les jambes trop fléchies. Non, soyez détendus, les jambes quasiment tendues, vos épaules au niveau de votre guidon. Je regarde un point fixe, là par exemple 2-3 de mètres devant moi, je regarde un point fixe et je vais me servir de deux techniques pour tenir en équilibre. La première, ça va être le frein, la pédale. C'est à dire je vais appuyer sur ma pédale, je vais freiner, je vais relâcher, je vais repartir en arrière. Je vais en quelque sorte tirer mon vélo vers moi ou appuyer sur la pédale pour avancer. Et Là, vous allez voir que ça fait un balancier de l'avant vers l'arrière. En gros, pour reculer, pour avancer, c'est simple. J'appuie sur ma pédale. Pour reculer, ça peut être plus compliqué. En gros, je vais chercher à faire un petit mouvement de compression de ma fourche et de mon pneu. C'est ça qui va me faire reculer. Bien sûr, pendant que je fais ça, il faut lâcher la pression sur vos pédales. Je fais ça et limite je pédale un petit peu en arrière. Vous voyez en exagérant ça, il faudrait pédaler en arrière. Parce que si vous appuyez, vous allez partir en avant. Donc ça c'est la première technique, comme ça pour gérer son équilibre de l'avant vers l'arrière. Deuxième technique, ici j'ai ma selle qui est en appui sur ma jambe. Donc là c'est parfait, surtout quand je tombe à gauche, si je tombe à droite, je vais l'appuyer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc je vais chercher un balancier de droite à gauche et ça après on peut combiner en avant, en arrière, à gauche, à droite. On maîtrise les quatre facteurs et là on peut tenir bah, des heures. Et ce qui est important c'est surtout d'être détendu. Vous voyez, là je peux lâcher une main. Vous pouvez presque lâcher les deux mains. Vous voyez, il n'y a pas de poids. Je peux totalement relâcher. Vous voyez, j'ai une position qui est presque debout en fait finalement. Je peux vous parler comme ça. Les freins bloqués, on apprend à lâcher un pied. On peut s'entraîner à changer de pédale, lâcher l'autre pied. Si vous arrivez ça, vous vous maîtrisez bien les pieds. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Ça va vous motiver à vous entraîner. Donc bon entraînement, bon ride. Ciao les gars.